Les pertes ennemies dans cette zone par jour se sont élevées à plus de 60 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé, deux véhicules, deux véhicules de combat gradés MLRS, le système d'artillerie m 109 Paladin de fabrication américaine et la monture d'artillerie automotrice à Dans la direction Kranolimansky, l'aviation opérationnelle tactique et militaire, les tirs d'artillerie du groupe de troupes centres ont vaincu la main-d'œuvre et l'équipement des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Torskoua du peuple de Donetsk République. Pendant la nuit, deux groupes de sabotage et de reconnaissance ont été liquidés dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova et Kromineya de la République Populaire de Luhansk. Au cours de la journée, plus de 75 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, trois camionnettes, une monture d'artillerie automotrice Akatsiya et un obusier des 20 ont été détruits. Dans la partie ouest d'Artmovsk, les détachements d'assaut ont continué à se battre pour capturer les pâtés de maison. Des unités aéroportées leur apportent un soutien et stoppent les tentatives des forces armées ukrainiennes de contre-attaquer sur les flancs. Au cours des dernières 24 heures, 9 sorties ont été effectuées par des avions près de la ville d'Artmovsk. L'artillerie du groupe a effectué 64 missions de tir. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée. Les tirs d'artillerie du groupe de troupes sud ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Chazoviar et Bogdanovka de la République populaire de Donetsk. Dans la direction tactique de Soleda, l'ennemi a mené hier des opérations offensives sur toute la ligne de contact entre les parties, longue de plus de 95 km. Les unités des forces armées ukrainiennes ont lancé 26 attaques, dans lesquelles plus d'un millier de militaires, jusqu'à 40 chars, ainsi que d'autres équipements militaires et spéciaux ont été impliqués. Toutes les attaques des unités des forces armées ukrainiennes sont reflétées. Aucune percée dans la défense des troupes russes n'a été autorisée. Afin d'augmenter la stabilité de la défense, des unités du groupe sud des troupes russes ont occupé la ligne dans la direction de Malo en tenant compte des conditions favorables du réservoir de Berkovsky. Les militaires des 4e et 200e brigades de fusiliers motorisés, les équipages de l'aviation de l'armée et d'autres unités des forces armées RF se sont montrés courageux, repoussant les attaques ennemies. Plus de 540 militaires ukrainiens, 8 chars et plus de 20 unités d'autres véhicules blindés ont été détruits. Au total, dans la direction de Donetsk, les pertes au total de l'ennemi se sont élevées à environ 900 militaires ukrainiens tués et blessés, plus de 30 véhicules blindés, ainsi que sept véhicules. Deux obusiers D-30 et un obusier L-118 fabriqué en Grande-Bretagne. Bretagne. Un avion de chasse Su-27 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la région du village de Chazoviar dans la République populaire de Donetsk. En outre, un dépôt de munitions d'artillerie de la 110e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village d'Avdivka. Dans les directions sud donetsk et Zaporozhye, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont infligé la défaite aux unités ennemies dans les zones des colonies de Vodian et de Vigledar de la République. Populaire de Donetsk Les pertes de l'ennemi se sont élevées à 110 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules, ainsi qu'une monture d'artillerie automotrice Vosdika. Au dans la direction de Kherson, jusqu'à 40 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé, Trois véhicules et une monture d'artillerie automotrice Akatsia ont été détruits à la suite d'incendies au cours des dernières 24 heures. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie, ont touché quotidiennement 72 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 102 districts. Une installation de stockage de carburant pour le matériel militaire des forces armées ukrainiennes a été détruite près de la ville de Zaporozhye. Un radar de contre-batterie américain TPQ-36 a été détruit dans la zone de la colonie de Borovaya dans la région de Kharkiv. De plus, dans la zone de la colonie de Nikopol, dans la région de Dnepropetrovsk, le complexe radar ukrainien de reconnaissance et de contrôle des incendies O-1 a été détruit. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté trois roquettes des systèmes de lancement multiples Imar et Uragan par jour. En outre, 25 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Krivosivka, de la République populaire de kremlia de Belogorivka, d'Avdivka, de Chajzovjar de la République populaire de Donetsk, de Kamenskoye, de Tokmek, de Poloji de la région de Zaporozhye, de oleja et de Zburiovka. De la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 422 avions, 230 hélicoptères, 4.099 véhicules aériens sans pilote, 421 systèmes de missiles antiaériens, aériens 9.108 chars et autres véhicules blindés de combat, 1.100 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4.796 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 10.141 unités de véhicules militaires spéciaux.